Salut à tous, ça pique un peu ce matin, il est 6h du mat, je vous emmène bosser avec Régis dans une fromagerie pour mon nouveau job, allez suivez-moi Bonjour Régis Bonjour Jerry. bienvenue chez Belliver. Eh Belliver Merci beaucoup, alors explique à nos amis où nous nous trouvons aujourd'hui ici. Nous sommes à la fromagerie de Brie de Saint-Rémy, située okay. à saint rémy lavanne dans le département de la Seine-et-Marne. Et on fabrique quoi ici Essentiellement du Brie de Meaux, des Brie de molin et de l'IGP Brie à Savarin. Super, bon, on s'équipe On s'équipe Allez, on y va c'est parti. On y on va. va se brosser les bottes et ensuite se laver les mains. Donc ça va être quoi mes horaires de travail, euh, Régis Alors ce matin, comme tu fais partie de l'équipe de 6h, tu vas faire 6h-14h. Et l'équipe d'après-midi Et L'après-midi euh, commence à 8h jusqu'à 16h. Ok. Du lundi au vendredi. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici Nous sommes une quarantaine de personnes. D'accord. Et alors moi, si j'y connais rien au métier On va te former, t'inquiète. On va te mettre avec un ancien. Combien de temps de formation Entre 8 à 15 jours. La finale de formation. <rire> comme le bon fromage. Et on fabrique quoi ici comme fromage alors On a 11 recettes différentes à ce jour. 11 recettes 11 recettes. Ça sent un peu. hein euh, On s'approche. On s'approche. on, on s'approche. Donc ici nous sommes à la partie réception du lait. Ici Ici. Il est arrivé quand Il est arrivé cette nuit. Le chauffeur a collecté le lait dans les fermes cette nuit. Et là nous allons procéder au contrôle okay. et la mise en maturation. Combien de temps Entre 12 et 15 heures. Et après Et après on réchauffe le lait et on l'envoie en fabrication. Attention le canon à lait. Ah, il faut bien le laisser bien droit pour pas que le lait tourne. Ah, ah il faut pas que ça tourne ouais. Donc là, on est bon. Là, on est bien. Attention, c'est parti. Et on travaille à quelle température ici bon, Actuellement, on va chauffer la salle à 30 degrés et on va finir demain matin à 18 degrés en refroidissant vers 15 16 h d'après-midi par panne liée, okay. suivant l'acidité. Alors c'est quoi ce produit rose, Régis C'est la présure. On incorpore de la présure qui fait coaguler le lait. Au bout de 8 minutes, le lait sera coagulé. Et on le laisse 45 minutes en bassine. Okay. Et au bout de 45 minutes, on pourra procéder au moulage. Tout est fait à la main ici Tout est fait à la main. La L'AOP nous oblige à un moulage manuel. Donc à la louche À la louche pour le brimelin et à la pelle pour le brimo. Bah, écoute, c'est la première fois que je vois une pelle à brimo. Ah ouais. Et c'est quoi les initiales là C'est le nom du mouleur. Le nom du mouleur. Okay. Chacun s'appelle Comme ça, il la règle à sa façon. Il... Ça demande un sacré coup de main quand même, Régis. Tout à fait. Ça nécessite une certaine expérience. Bon, je ne suis pas très efficace moi. Ah, bah, <rire> tu es en formation et on dépose le cahier délicatement en dedans, de façon à moins le briser et à avoir moins de pertes. Comme ça, c'est bien Très bien, Jerry. Une pelle-là, de façon identique dans chaque moule. Voilà. Vas-y, prends la louche et tu déposes dans le cahier. On va mouler le briller, ça va, Jerry. Allez, bah, je fais comme toi. Ça fait combien de temps que tu fais ce job Ça va depuis l'âge de 18 ans, ça fait un, 30 ans que je okay. fais ça. Et comment tu as choisi cette voie euh, J'ai commencé. Euh, mon premier job c'était fromager et ça m'a plu, donc je me suis perfectionné dans ce domaine. Et il y a des écoles pour être, on dit quoi, maître fromager affineur ou... Pour être technicien fromager. Technicien fromager, voilà. okay. Il y a des écoles de laiterie, moi ouais. j'ai fait l'école de, de Mamirol. Mamirol ouais, Dans le Doubs, au-dessus de Besançon. Combien de temps de formation Trois ans. Trois ans, ok. Allez, on moule. On moule. Encore un petit peu dans celui-ci, s'il te plaît. Et celui-ci. Oh, c'est parfait. Ça c'est du bris de Ça c'est du bris de okay. On procède au démoulage du D'accord. Super Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job, Régis ah, bah, C'est tout, euh, c'est l'amour de travailler au lait cru, de fabriquer des bons produits. Enfin, moi, j'estime que ça fait partie de notre patrimoine français, les produits AOP, donc il faut les, les préserver. Et qu'est-ce qui te plaît chez Belliver en particulier, ah, dans cette un, entreprise C'est euh, l'esprit fa familial. Ouais. Euh, nous sommes euh, très soudés, nous formons une excellente équipe okay. avec tous les membres de Belliver ensemble. Ben bah, écoute, ils sont parfaits, hein, nos Parfaits. Là, on va pouvoir les déguster dans combien de temps Dans 8 à 9 semaines environ. Voilà, maintenant, on va les diriger vers l'affinage. Donc là, nous sommes dans la partie salage. Maintenant, on va les saler pour ensuite les diriger vers la partie à Loire. Les fromages sont stockés ici et retournés. Et au bout de 8 jours, on commence à avoir le pellicium qui commence à se développer. Ah oui, d'accord, là, là. Voilà. Ok. Et alors Régis, quelle qualité il me faut pour bosser avec toi Il faut être passionné, rigoureux et manuel. Et mais le fromage Évidemment. Et Régis, comment je peux évoluer moi après dans l'entreprise ben, Au début, à ton arrivée, tu es opérateur de fromagerie. Ouais. Après, tu peux passer chef d'équipe okay. qui te permet de voir l'ensemble le, le, le, des postes de la fromagerie. Et ensuite, on peut t'envoyer aussi en, en apprentissage. Campagne, bien ouvert quel que soit ton diplôme, c'est ta motivation qui prime. Les deux, car chez Belliver, nous fabriquons aussi yaourts et crêpes dessert. Moi, je suis affineur, mais chez Belliver, nous recrutons tout profil. Brie de mots. Bon, Régis, merci beaucoup pour la découverte de ton job ici, aujourd'hui, en immersion. Avec plaisir. Moi, j'ai adoré. J'ai dégusté hein, pour ma première. <rire> si vous aussi, vous avez envie de bosser en fromagerie, postulez. Rejoignez-nous Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et faites-en tout un fromage de cette vidéo Likez Bon, et Régis, il y a des gourmands dans la maison, là Il y en a un qui est entamé, là Effectivement, le laboratoire a prévu une portion de fromage pour être analysé. Contrôle qualité Contrôle qualité oblige, surtout les lots fabriqués